Bonjour, nous sommes à la bibliothèque centre-ville de Grenoble avec Ludovic Sell, qui est donc graphiste indépendant et qui aujourd'hui fait une exposition sur Mars la Rouge. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème de Mars, Ludovic euh, Depuis 2-3 ans maintenant, j'ai fait une série d'images, de photomontage précisément, basée sur un roman de science-fiction qui s'appelle Mars la Rouge de l'américain Kim Stanley Robinson, un roman qui date de 92. Et alors C'est un, un roman très fort, très riche en descriptions. Et en fait, en le lisant en 2007, ça m'a énormément parlé visuellement. Enfin, je, je me voyais très bien dans les paysages, dans les situations, dans les scènes. Et je me suis, bah, comme je fais du graphisme depuis maintenant pas mal d'années, euh, je me suis dit là j'ai une super matière à explorer visuellement donc euh, allez je me lance je fais des je fais des images de je représente ce que je vois dans ce livre et je donc je m'y suis mis petit à petit et, et ça, ça a mené à certaines euh, images particulièrement ambitieuses euh, qui, qui sont euh, comment dire, euh, qui sont euh, qui représente assez bien ce que j'aimerais exposer et du coup voilà c'est ma première expérience d'exposition personnelle. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas trop, euh, on, sur, au niveau de Grenoble tu milites pas mal dans des, au niveau de l'écologie, euh, au niveau des indignés, au niveau politique, euh, à, à tous ces niveaux là et la conquête spatiale justement est-ce que ça va pas à l'encontre de ces principes là étant donné que c'est surtout basé sur l'industrie euh, aujourd'hui sur la planète, est-ce que tu n'as pas un peu des détracteurs qui, qui te reprochent un peu cette vision-là ou est-ce que tu as une autre vision de ce que peut être la conquête spatiale en fait C'est une très bonne question effectivement qui me, qui me travaille pas mal puisque c'est vrai qu'il y, y a un paradoxe effectivement dans, dans à la fois mon intérêt pour l'écologie, la protection de la planète, des, des sujets qui m'occupent très souvent, enfin, dans lesquels je me suis effectivement beaucoup engagé et à la fois ouais, d'avoir une certaine passion pour le, la conquête spatiale et la, la recherche technologique et euh, conceptuelle sur euh, comment, euh, comment s'installer éventuellement un jour sur Mars, et, ou simplement aller dans l'espace et euh, y vivre. Quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est paradoxal. En fait j'essaie, je m'applique à, à ne pas opposer les choses. Je me dis, euh, si ça se trouve, euh, avec de la créativité, avec euh, une autre façon d'aborder la technologie, d'aborder la science, euh, d'aborder la, la société, peut-être qu'on arriverait à avoir à la fois une, une société écologique euh, soutenable, euh, société intelligente de vraiment de qualité, quoi, qui en plus euh, puisse accéder à l'espace, à, à Mars, à, euh, voilà, à tout, ce qui, tout ce qui est possible en, dans l'espace. J'aimerais bien. Enfin, si ça se trouve, on peut réconcilier les deux. Mais je pense que c'est une histoire à explorer au niveau euh, de la recherche. C'est, je pense beaucoup, un travail du domaine de, des scientifiques et peut-être aussi même de l'ordre de la poésie et de l'état de d'esprit qu'on a dans notre tête. Que, ce qu'on va emporter sur Mars, euh, que ce soit technologiquement ou euh, intérieurement, nous, quoi, c'est ce qu'on a déjà en fait. Donc, euh, il faut, si on veut faire quelque chose de bien sur Mars, il faut d'abord faire quelque chose de bien sur Terre. Donc c'est aussi en, en ça que je trouve qu'il n'y a, a rien de négatif pour moi à s'intéresser à aller habiter l'espace parce que de toute façon ça questionne d'abord nous ici euh, sur Terre. Donc euh, on a tout intérêt à, à continuer à, à améliorer notre rapport aux ressources, à, à l'environnement, la société, la relation entre les individus, à faire que bah, vivre sur Terre ce soit bien, que ce soit agréable, que ça ait de l'avenir, que ça puisse durer encore longtemps, que ce soit du, du concret, du durable quoi. Donc euh, voilà, c'est finalement ces fondations de qualité qu'on peut construire sur Terre qui, euh, qui feront que sur Mars ça sera réellement bien. Mais si on fait l'inverse, ça se passera pas bien. Quoi. Et ça ressemblera à certaines histoires de science-fiction qui, qui font peur quoi. Alors que justement le livre Mars la Rouge qui m'a inspiré pour toutes ces images, ouais. c'est un, un livre qui montre ces deux aspects à la fois. Il montre qu'on peut développer de manière très capitaliste et très industrielle Mars et donc avoir vraiment ouais, même des, des dégâts, une, quelque chose de très lourd quoi, euh, qui pose de vrais problèmes environnementaux. Et en même temps, le livre aussi montre d'autres approches. Euh, sur Mars, d'autres communautés, d'autres collectifs quoi, qui se mettent à aborder euh, de façon euh, très écologique quoi, la, la vie sur Mars. Donc le, le, le livre est excellent, en ça qu'il y a un peu un débat d'idées de c'est quoi euh, investir un, un environnement, un territoire, c'est quoi vivre ensemble. Et donc il montre les différentes approches, les différentes mentalités, les approches aussi politiques. Et c'est en ça que c'est un livre très stimulant et, qui, euh, qui montre qu'il bah, y a toujours plusieurs voies, et choisissons les, les, les plus saines possibles. D'accord, donc par rapport à ce livre, Mars la Rouge, j'ai vu que dans ton exposition, à un moment donné, tu présentes une citation qui explique un petit peu les nouveaux arrivants, en fait, quand ils arrivent sur Mars, ils sont tellement déconnectés, finalement, de Terre, parce que les, les distances sont énormes, les communications sont très... Très très lente, etc. Euh, du coup, ils ont l'impression d'être des, des êtres différents de, des, des terriens. Alors, est-ce que ça peut être un risque, justement C'est-à-dire que, que ça crée deux espèces mmh. potentiellement euh, concurrentes Enfin, euh, il y a toute une logique derrière. C'est je sais, je sais toi qui as mis la citation euh, dans ton euh, exposition. Alors, je ne sais pas ce que tu voulais euh, évoquer à travers celle-là. Est-ce que. Euh, je te laisse répondre. Euh... Bon, ouais, je ne sais pas, je pense que. Ça, ça amène à la méditation. C'est vrai que en même temps, enfin, il y a tout ce que je disais tout à l'heure là à propos de qu'on va emporter, qui on est euh, déjà, qu on, qui on est d'abord sur Terre, on l'emportera là-bas. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est peut-être pas euh, si sûr que ça que qu'on sera euh, tel qu'on est ici. C'est vrai que la planète, enfin, être sur notre planète va forcément nous transformer. Après, à quel point est-ce que ça nous transformerait, euh, genre euh, déjà tout de suite, quoi, euh, dès les, on va dire les premiers jours. On, on est déjà affecté, ou alors ce que c'est quelque chose de plus long terme, peut-être sur plusieurs générations C'est difficile à dire. Dans le livre, effectivement, il dit que dès le voyage d'aller, qui dure neuf mois à peu près pour les, les premiers, enfin voilà, les premiers qui vont s'installer, c'est vrai qu'il dit que le, ils, se sont euh, ils sont différents, ils sont différents en arrivant, quoi, dès le début. Donc c'est vrai que peut-être que ça questionne. Est-ce que en fait, oui, on, on partira pas complètement de zéro euh, c'est possible. En tout cas, dans, concrètement, dans le livre, quand on le lit, il montre que vraiment, en fait, si la, la culture de la Terre a été emportée euh, avec eux. Et, ouais. Alors Ludovic, tu nous as sélectionné quelques œuvres que tu vas nous présenter. Donc on commence par celle-ci. Je t'écoute. Donc euh, il s'agit de, de l'ascenseur spatial, qui est donc ce câble, en fait qui est connecté entre Mars. Là, on est, c'est sur la surface de Mars. C ces formes étranges là, c'est les dômes qui couvrent une ville en fait, qui est bâtie au sommet d'un volcan martien. Euh, et un câble, en, il s'agit de nanotubes, qui est, <rire> et oui, qui est tendu très droit et qui, a, qui est branché de l'autre côté à un astéroïde qui se trouve à, dans le livre. Il décrit 37 000 km de de distance de la surface. Donc vraiment, il euh, faut imaginer un astéroïde qui a été euh, placé à une orbite précise et qui suit en fait en permanence la, la rotation de Mars. Quoi. Donc c'est tout un calcul de scientifique fou qui décrit dans le livre, c'est assez hallucinant. Et le, ce câble donc reste tendu et en fait le long de ce câble circule des, euh, des cabines qu'on voit là. Euh, des cabines de grande taille quoi dans lesquelles euh, sont transportés euh, aussi bien les gens que le les le, le matériel euh, donc c'est vraiment en fait ça devient ce l'ascenseur spatial, l'idée en fait c'est un, un moyen de circuler de de la surface à, à l'espace quoi et de, ou de l'espace à la surface pour euh, éviter d'envoyer en permanence des fusées et tout donc une fois que ce câble est installé ce qui est un, un un effort d'ingénierie hallucinant quoi enfin je dire, on est vraiment dans quelque chose de fou quoi mais euh, une fois que c'est que c'est là c'est ça devient un ascenseur à l'échelle d'une planète quoi qui permet de, de circuler euh, très rapidement quoi et, et à mettre en image c'est quelque chose que c'est une des premières choses que j'ai voulu mettre en image euh, en l'ayant découvert dans les livres quoi parce que c'est vraiment très spécial c'est ça ressemble à rien qu'on qu connaît enfin aujourd'hui quoi ça c'est vraiment très particulier comme sujet, et, et du coup ça a donné lieu à, à d'autres images. Enfin j'ai fait un petit peu une série sur ce thème quoi. Et alors sinon, euh, que dire en, en termes de travail de l'image, ce qui est marrant de savoir c'est que là c'est des yeux de mouche, euh, des, photos de, des, des photos macro en fait, euh, microscopiques quoi, de d'œil de, de mouche, euh, mis plusieurs fois comme ça là, qui forment ces, ce dôme bombé là, dans le, sous lequel est installé la ville. Et puis là-haut, c'est un, bon, un astéroïde que j'ai trafiqué, auquel j'ai ajouté des éléments de, de modules spatiaux de, de la Station Spatiale Internationale, tout ça. Enfin, c'est tout, donc c'est vraiment du photomontage, c'est un, un collage de plein de, plein de photos grappillées par-ci, par-là. Voilà. Alors là, il y a du bambou sur Mars, c'est ça bah... Oui, voilà. Alors là, pareil, euh, inspiré du livre, puisque dans le livre, euh, il décrit que... Un des matériaux de construction d'architecture intérieure pour les, les premières bases martiennes, en fait, c'est le le bambou. En fait, dans, dans leur vaisseau d'aller, ils ont euh, des cultures à l'intérieur du vaisseau même, et ils ont euh, notamment des, des jeunes bambous. Et en fait, une fois qu'ils descendent, euh, enfin qu'ils qu arrivent sur Mars, quoi, ils, euh, ils, euh, ils construisent des serres dans lesquelles ils font pousser euh, tout le tout le bambou euh, qui euh, une fois qu'il est bien mûr, quoi, leur permet de faire de l'architecture légère. Euh, et donc là, on voit l'intérieur d'une serre sur Mars dans laquelle on pousse le bambou qui va servir ensuite à construire tout un tas d'aménagements, des, des rangements, des, des lits, des enfin voilà, du mobilier, des cloisons. Tout, tout ça est décrit dans les premiers chapitres du livre. Ça m'a, moi, ça m'a beaucoup parlé parce que je travaille aussi avec le bambou personnellement. Je suis l'artisan en bambou et du coup, je me suis vraiment mis à la place de, du personnage. Pers elle s'appelle Nadia dans le dans le livre. C'est une Russe, je crois, ouais, qui, euh, qui est, euh, une est un peu la constructrice du, euh, du bouquin. En fait. elle, est très, euh, elle est ingénieure et elle construit des trucs de partout. Elle est hyper efficace et les descriptions de son, son travail sont assez passionnantes. Du coup, je me suis mis dans son état d'esprit. Je me suis dit, euh, voilà, elle a une serre. Euh, ils vont prélever comme ça régulièrement du bambou. Et, et puis surtout, ça crée un, tout un univers de, du coup, de, la, de la couleur verte. Et au milieu de ce monde rouge, euh, qui doit être un petit peu psychologiquement difficile à vivre, euh, qui est Mars, quoi. D'avoir euh, le vert euh, vif, quoi, du bambou, euh, ça doit être, je me suis dit, psychologiquement, ça doit être euh, très important, très utile, quoi. Donc, euh, voilà, j'ai voulu le mettre en image. Et alors, pour l'histoire, c'est que le, les bambous qu'on voit là, c'est les bambous euh, de. C'est un, une photo que j'avais prise de la bambouserie que. Euh, dont je m'occupe, qui se trouve à Montbonneau, donc à côté de Grenoble. Et, et le, le garçon, au premier plan, là, c'est en fait, la silhouette que j'ai récupérée. J'ai récupéré juste la silhouette d'une un, photo euh, d'un autre photographe qui s'appelle Edward Burtynski, qui fait des photos de, des grands dégâts industriels dans le monde entier. Et notamment, là, c'était la photo d'un jeune... Euh, un jeune au, au Bangladesh, je crois, qui est, ces gens qui démontent les bateaux, les grands cargos et tout, ils les démontent euh, euh, dans le, sur les plages. Là, il y a des bateaux qui viennent s'échouer. Après, les, les, les villageois et tout ça le, les démontent. Et là, on voit un jeune, un jeune pauvre quoi, qui a, qui a avec une baramine comme ça sur le, les épaules. Mm. Et en fait, là, bah, le, la baramine, c'est devenu un bambou en, en, sous forme de silhouette. Et donc, ce jeune un, un travailleur euh, qui doit sûrement être euh, sous-payé et tout ça. qui qui est dans ces chantiers de déconstruction des, des gros bateaux euh, là, au Pakistan ou au Bangladesh, là. je me suis dit, euh, ben bah voilà, il, il se retrouve maintenant sur Mars à s'occuper des bambous et à, à construire avec Nadia, ouais. c'est une sorte de transposition. Tu lui rends hommage en fait C'est un, un petit peu un hommage, ouais, j'espère à ce genre de jeune génération un avenir plus tourné vers le bambou, que ce soit sur terre ou ailleurs, ah, plutôt qu'à qu démonter des, des gros bateaux en acier. Quoi. Voilà. Eh s'il regarde cette vidéo, j'espère qu'il a Je compris le message. La... Voilà. <rire> Alors cette fois, on est devant une sorte de paysage de Mars. Alors cette fois, il n'y a pas trop de technologie, enfin, il n'y a pas d'habitation. On, voilà, voilà. on voit une petite voiture. Ah, voiture. Euh, bah, bah, bah, Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu Oui. Euh, euh, là, on se trouve au fond, dans les profondeurs d'un canyon qui s'appelle Valles Marineris. Est célèbre en fait, dans la pour les gens qui s'intéressent un peu à la géologie martienne et à la géologie du système solaire d'une manière générale, c'est qu'en fait, le c'est le plus grand canyon qui qu'on connaisse quoi dans, dans le système solaire. Et il est vraiment, euh, je crois, il est aussi grand que tous les États-Unis. Tout enfin, si on l'étalait si sur les États-Unis, il prendrait toute la place quoi là en longueur et en, en largeur quoi. Et en profondeur il atteint jusqu'à 5, 5 km de profondeur par endroit donc c'est un petit peu ça que j'ai essayé de représenter comme, euh, comme échelle quoi c'est qu'on est vraiment on a vraiment affaire à faire un relief euh, incroyable quoi. vraiment démesuré qui n'a a pas d'égal sur terre et, et l'idée c'était de faire ressentir euh, de, déjà les, les profondeurs en, en plan parce que c'est vrai que c'est un canyon qui est aussi du coup extrêmement euh, large on voit, on voit difficilement le fond euh, le, comment dire, quand on est d'un côté du canyon on voit quasiment pas, c'est limite derrière l'horizon, l'autre côté quoi. Mm -hmm. euh, bon là on est tout en bas donc c'est plus une perspective, enfin contre-plongée comme si on voyait euh, les plans plus verticaux. J'ai essayé d'explorer ça, le, euh, faire ressentir l'échelle euh, incroyable quoi. C'était pas je, je me suis dit allez, euh, essaie d'exprimer ce qui est un peu inexprimable parce que mm. Si on était devant, c'est comme si on aurait les yeux qui ne sont pas habitués à voir quelque chose d'aussi grand. Quoi. Et on ne pourrait pas vraiment interpréter l'image, même avec nos yeux. J'ai essayé de le partir un peu dans ce sens-là. D'accord. Okay. Et, et aussi, cette image, je l'ai un peu pensée comme, un, quelque chose de, un peu comme une peinture classique. Euh, je, ces peintures qu'on voit qui sont un peu euh, irréelles euh, dans les années. Par exemple, au... un peu après la renaissance, euh, des peintures euh, classiques, on voit ces grands paysages un peu ténébreux, un peu euh, étranges, là, qui ont été peints par plein de peintres euh, du euh, classique. J'ai essayé de partir un peu dans, dans cette, ces ambiances-là, où euh, côté irréel et en même temps, bah, c'est réel. quoi. Là, ça existe. Quoi. Donc, euh, créer un, un, un, je ne voulais pas partir sur une image futuriste, je voulais partir sur une image qui est un côté un peu... Un, Éternel, intemporel ou même ancien un peu quoi. Donc euh, faire ressentir ça. Voilà. Alors, -ce... Pour ce genre d'image là est-ce qu'il y a déjà des... des caméras qui ont pu être filmées dans des petits rovers justement martiens actuels euh, qui auraient pu un peu prendre des images de ces paysages ou tu en as pas vu avant de faire ces images-là et c'est totalement imaginaire ou bah C'est ça justement qui est assez intéressant quand... pour, un... pour quelqu'un qui fait de l'image de d'illustration de Mars, c'est qu'effectivement, pour le moment, aucune euh, photographie a été prise de l'intérieur d'un des grands reliefs de Mars. Quoi. Tout le, toutes les photos qu'on a avec les rovers et les sondes, elles sont à chaque fois sur des sites très plats, quoi. Euh, que ce soit avec euh, Curiosity, Opportunity et les autres. À chaque fois, c'est vraiment des régions très plates. Alors, il y a quelques collines, il y a quelques cratères. Mais en gros, c'est vraiment plutôt des paysages très ennuyeux, quoi. avec aucun, euh, aucun relief euh, fort quoi, à l'horizon, euh, voilà. donc euh, aucune falaise. Quoi. Ce qui fait que on, pour le moment, c'est encore assez difficile de se, de se mettre dans la situation. Ok, je suis dans, dans un des canyons de Mars ou je suis au sommet d'une des falaises. Je vois, euh, je vois ces dimensions. Enfin, du coup, dans le livre, il, est, il traduit bien les ressentis de vertige et tout ça, et de dimension. Mais j'ai essayé du coup de, bah, de traduire ça dans l'image, alors avec cette image ou d'autres, quoi, d'apporter ça. Mais du coup, c'était vraiment pour moi, euh, avant même de faire l'image, un travail un peu d'immersion personnelle, quoi. Dans, euh, à quel point c'est grand, quoi. Mais alors, du coup, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ne peux pas voir euh, à quel, euh, Parce que l'atmosphère au bout d'un moment elle, elle est avec la distance l'atmosphère fait disparaître les reliefs quoi. Mm -hmm. donc au bout d'un moment mais le fond là, là on a quatre plans on a un premier plan là un deuxième plan qui est là, là ce, cette ligne là ah, encore un là et on en a, a encore un ici quoi. donc on a quatre plans de profondeur et de, de différence de hauteur donc euh, ce qui est plutôt rare euh, sur terre quoi. En général on n'a on pas autant de, de différents plans quoi c'est comme s'il y avait euh, quatre horizons, euh, déjà que celui-là euh, serait déjà euh, très grandiose sur Terre. C'est toujours. Euh, <rire> on croit que c'est fini, mais non, c'est pas fini, ça continue, c'est encore plus haut. <rire> c'est un peu ça qui se passe sur Mars. Quoi. Alors, Allez. cette mosaïque, euh, qu'est-ce que je pourrais dire dessus euh, euh, L'idée, c'est un. un J'appelle ça un peu un kaleidoscope de, de tout le contenu du livre euh, de Mars la Rouge mais aussi en fait là de Mars la Verte et Mars la Bleue qui sont les deux autres livres de la trilogie qu'avait écrit Kim Stanley Robinson et donc en fait dans les, les, les livres s'appellent comme ça rouge vert bleu puisque en fait il décrit que sur 300, environ 300 ans à force d'impact humain, d'ingénierie de grande échelle, la, la planète change d'apparence en fait. L'eau se remet à couler à la surface, l'atmosphère se réchauffe, tout ça. Ce qui fait que la, la planète devient de rouge, elle passe à une apparence plus verte. Ensuite, elle devient bleue et ressemble de plus en plus à la Terre. Voilà. C'est ce qu'on appelle la terraformation d'une planète, Là, la terraformation de Mars. Et donc euh, avec cette mosaïque, j'ai cherché à, à faire sentir les, les trois stades, quoi. rouge au départ, vert, bleu, et en arrière-plan, c'est un, une ambiance martienne, quoi. Mmh. Voilà. Et donc euh, toutes ces images-là, il y en a près de 600, toutes ces petites images, c'est des images que j'ai collectées euh, sur internet, alors c'est toutes des images domaine public, la plupart sont de, des photos de la NASA qui, qui, qui donnent ces images au domaine public, donc on peut s'en servir librement il euh, y a aussi plein d'images que j'ai trouvées ailleurs qui sont aussi du domaine public, qui, euh, des photos de paysages euh, de la terre, de, des photos de plantes, des photos de techniques, de tout un tas de choses et puis ou d'architecture et, et aussi y a un, un bon nombre d'images qui sont aussi de, des photos que j'ai prises ou alors des photos montages que j'ai fait ou des modèles 3 D voilà et alors si <rire> En, en, contrairement aux autres images, celle-ci elle est spéciale puisqu'elle prend, peut prendre un peu du temps à explorer, quoi. Ouais. Mais si vraiment on se plonge dedans, on peut découvrir plein, plein, plein de choses, quoi. Et par exemple, j'ai mis euh, un certain nombre de photos de la Grèce, de l'île de Santorin notamment, parce que j'y étais l'année dernière. Et en fait, euh, euh, Santorin, euh, l'île de Santorin, c'est une île volcanique. Euh, qu'il y a des, des, villages accrochés, euh, des villes accrochées au bord de, du cratère. Et c est, c est, je sais que c'est un site qui a beaucoup inspiré Kim Stanley Robinson pour le livre. Et plusieurs fois, il fait, enfin, il fait référence au, au, au mode de construction en, en Grèce et au, spécifiquement à l'île de Santorin dans le livre. Le site comme référence pour euh, s'installer là-bas. Donc euh, euh, voilà, j'ai tenu à mettre euh, cette référence dedans. Et c'est le cas, alors j'ai mis évidemment des images de bambou euh, qui sont euh, la plupart des photos que j'ai prises moi-même de, de mon travail. Donc c'est vraiment un mix entre euh, la technologie de la NASA, les photos de l'espace, euh, de la NASA ou autre, euh, des images personnelles, des fois des choses euh, qui, ont, qui sont très locales à Grenoble euh, mais qui se, re qui se retrouvent avoir un rôle euh, qui correspond ici sur Mars. Quoi. Voilà. Et puis des, plein de photos de paysages, des magnifiques paysages de la Terre euh, qui, qui eux aussi correspondent euh, euh, D'accord, euh, voilà. merci et, et ah. je, voudrais, je voudrais finir euh, <rire> ces explications sur le euh, le fait que en fait je travaille, euh, je travaille euh, sur Linux euh, et précisément avec euh, Ubuntu qui est une, une distribution de Linux donc je n'utilise pas Windows euh, ni, euh, ni Mac euh, je travaille que avec des logiciels libres donc euh, là, mes montages photos et euh, tous mes travaux de travail de chaque image, là, ça a été fait avec euh, GIMP, mm -hmm. qui est un équivalent de Photoshop, qui, mais, qui fait, permet de faire exactement la même chose, un travail excellent. Et euh, l'assemblage de photos, là, a été fait avec euh, un logiciel qui s'appelle Andrea Mosaic, qui est excellent, qui permet de faire ça très facilement. On lui donne en fait toutes les photos euh, qu'on a et il les assemble euh, selon une image modèle donc euh, voilà et ça aussi c'est un logiciel libre donc euh, je, voilà, pour moi c'est important de mettre en avant tout à l'heure on parlait de mon militantisme oui. c'est eh ben, à, à travers mon travail de l'image même si c'est pour montrer des images qui peuvent des fois se rapprocher de thèmes un peu capitalistes je continue à, à mettre en avant le fait que je je travaille euh, avec un esprit plus de coopératif et collaboratif euh, notamment bah, le, les logiciels libres une approche open source euh, de, de la production culturelle, artistique, et de, de l'image, euh, voilà. Donc euh... c'est Donc un peu contre l'idée reçue qu'on aurait que les... c'est pas parce qu'on s'intéresse à la technique euh, technologique, on qu'on est forcément non écologique ou pro-nucléaire, etc. Voilà, on peut... ouais. je pense qu'on peut euh, arriver à trouver des... des connexions là où des fois il n'y en a pas. Quoi. Donc, euh... Moi, je, je suis pour un, une approche du, du sujet de l'espace euh, écologique, même si ça paraît impossible. Euh, je pense qu'en fait, il y a des possibilités, des, notre façon d'aborder les des, des techniques, la, le recyclage, euh, même dans des thèmes aussi euh, high-tech. Il euh, y a des choses, euh, je sais aussi par exemple, euh, que dans le domaine des téléphones portables ou de, ou de tout ce qui est électronique, il y a des gens qui travaillent à faire que les matériaux soient de plus en plus recyclables ou, ou soit même de sources carrément euh, éthiques, voire euh, soit, évite l'exploitation de pays du Sud, parce que des fois les matériaux dont on a besoin, même pour du high-tech, peuvent exister aussi dans des régions euh, euh, on va dire, euh, occidentales. Quoi. Donc euh, je crois qu'il faut repenser le, notre rapport aux ressources, et, et même avec le sujet de l'espace, il euh, y a matière à réfléchir. Quoi. Voilà. Bon, euh, Ludo, tu connais le principe de l'émission, donc à la fin, tu présentes un bouquin, et puis c'est cool. tu préparé. T'as préparé Ah, bah, c'est bien. Je vois que tu regardes souvent, cause euh, toujours, le site internet. Allez-y. <rire> je t'en prie, oui. quel bouquin tu nous présentes C'est incroyablement original. Hein. J'ai choisi euh, le livre de Kim Stanley Robinson euh, de mon expo de Mars. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Euh, J'ai fait un choix un petit peu... Hein. Ben là, j'ai envie de te demander, mais. Pourquoi Parce que c'est sur le même thème. Euh, bon, la trilogie martienne, hein, ça c'est le nom euh, de, de l'ensemble, mais voilà, le premier livre, Mars la Rouge, le deuxième, Mars la Verte et Mars la Bleue ensuite. Bah, c'est épais, mais c'est passionnant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un excellent livre. Euh, ce que j'aimerais dire dessus, c'est que euh, même si vous n'êtes pas euh, branché science-fiction, euh, il est très possible que vous aimiez ce livre parce que c'est un livre qui parle vraiment de, de l'humain, de, de ce que c'est que faire une société, de vivre ensemble, de, de travailler à partir d'un environnement, de ressources, tout ça. Donc ça pose des questions fondamentales qui, qui correspondent tout à fait à, à aujourd'hui sur Terre. Quoi. Donc c'est vraiment euh, très parlant. Quoi. Euh, et, et Robinson est connu pour être quelqu'un qui vraiment euh, creuse en profondeur le, le sens de, des choses quoi. Euh, et alors il, il creuse beaucoup notamment bah, la, la psychologie, le vécu des, des personnages, de qu'est-ce que c'est que d'être sur Mars le, le, la nostalgie de la Terre euh, la... la il s'intéresse vraiment en détail à ce que c'est que le travail de chaque individu dans l'équipe, les géologues, les biologistes, les différents points de vue, ceux qui, politiquement, ils voudraient l'anarchie, c'est-à-dire vivre vraiment leur, le modèle qui, eux, leur convient, et être complètement détachés des contingences terrestres et de, des institutions terrestres qui veulent continuer à peser, sur y compris sur Mars. Quoi. Donc il y a différentes écoles politiques, différentes écoles économiques dans le livre qui sont exprimées. C'est vraiment passionnant, c'est la rencontre de plein de pensées. Quoi. Donc c'est un livre qui parlera, je pense, à beaucoup plus que des fans de science-fiction, vraiment. Quoi. Ça peut... Moi, sincèrement, sans exagérer, c'est un livre qui m'a beaucoup éveillé à la, politique, à la complexité politique, à la complexité économique et environnementale. Est -ce que... et, et ça m'a beaucoup aidé à comprendre aussi la complexité réelle sur Terre aujourd'hui. Et comme c'est raconté dans, dans une forme un peu, un, un peu exotique, un peu, un peu nouvelle, c'est vrai que ça, ça permet de découvrir tous ces sujets un peu des fois costauds, mais de découvrir sous une forme euh, passionnante et en même temps qui est vraiment utile. Quoi. Moi, ça m'a donné des clés aussi pour comprendre aujourd'hui euh, vers quoi va le monde maintenant. Là. Donc c'est vrai que du coup, c'est une lecture assez, assez puissante. Quoi. Voilà. Okay. Juste parce qu'on n'a pas rappelé les dates euh, de l'exposition, est-ce que tu peux nous les rappeler Donc euh, l'expo, elle a démarré le 20 juin euh, et elle durera jusqu'au 7 septembre. Euh, par contre, il y a fermeture tout le mois de juillet, voilà, fermeture publique tout le mois de juillet. Mais donc euh, début août, je crois le 3 août, que je, ou 3 ou 4, le, la bibliothèque réouvre. Euh, donc tout le mois d'août et, euh, et jusqu'au 7 septembre, euh, vous pouvez venir voir l'expo, voilà, et... Je vais peut-être euh, voir à ajouter euh, quelques, quelques trucs euh, dans l'expo. J'ai euh, des idées de choses qui permettraient de compléter un peu et d'enrichir la compréhension de, du, de mon processus de création en fait. Voilà. Donc euh, ça vaudra le coup de revenir même si vous l'avez déjà vu. D'accord. Voilà. Eh ben, il me reste plus qu'à te remercier, Ludovic, d'avoir accepté cette interview pour cause toujours. Et peut-être un dernier mot que tu as envie de dire euh, je vais peut-être finir en disant, euh, bah déjà merci, euh, ouais, merci à cause toujours pour cette interview euh, très sympathique, et euh, c'est un plaisir de, de pouvoir euh, rentrer en détail dans tout ça, et puis merci de, de votre intérêt. Et puis euh, je voudrais simplement dire que je, je bah, faire cette première expo, euh, pour moi, ça me montre qu'il y a de l'intérêt pour le, les créations comme ça visuelles, photomontage, et en fait, du coup, je me dis, je vais peut-être euh, commencer à élaborer une, une exposition sur des choses encore, enfin, bien plus concrètes et qui parleront encore plus aux gens d'aujourd'hui euh, à Grenoble. Ça serait une expo pour euh, le projet Grenoble que j'ai avec un ami, euh, où en fait, on, on explore euh, une autre façon de, de penser euh, Grenoble, plus écologique, plus citoyen, plus... Euh, plus social, quoi, plus, plus humain, quoi. Donc, euh, et j'ai commencé un travail de l'image euh, alors c'en est un peu au tout début, quoi, mais ça va être aussi euh, comme, comme pour Mars, une série d'images euh, qui, euh, qui nous feront euh, nous immerger dans une autre, une autre réalité qui, qui serait en fait très possible à réaliser si on le veut. Donc voilà, ça pourra vraiment donner probablement une expo peut-être dans les six mois à venir, euh, quelque chose comme ça, donc euh, à surveiller, euh, je vais travailler à ça. Quoi. Ben nous n'hésiterons pas à revenir te voir alors pour cette exposition.